Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit live ce matin parce que tout à l'heure, le jeudi, c'est toujours notre réunion, de notre rencontre avec, euh, avec l'équipe Infinity, avec notre équipe. Et euh, ce soir, je vais parler de, de succès, je vais parler de peur, je vais parler de choses comme ça. Et, et dans tout ça, il y a quelque chose que je vais fort, forcément aborder et ce matin, j'écoutais un, un livre... Ouais, je sais, ça fait toujours bizarre de dire « j'écoutais un livre », mais j'écoutais un livre dans, par, sur l'excellente application cooper D'ailleurs, je vous invite vraiment... Hey, hola Pierre, comment vas-tu Déjà levé Eh oui, c'est ça, c'est Pierre, toujours très matinal. Euh, l'excellente application Koober, K-O-O-B-E-R. Vous tapez cooper Alors moi, je me suis carrément inscrit à l'année chez eux parce que j'ai profité d'une offre qui était vraiment hyper intéressante. Mais je vous invite à, part à tester cette application. Je crois que vous pouvez la tester pendant quelques jours, à une semaine ou deux, salut Nicolas, content de te voir là. C'est une application en fait, qui, euh, c'est une société française qui résume les livres en fait, en une vingtaine, entre 20 et 30 minutes, et ça vous donne l'essentiel d'un bouquin, principalement business, développement personnel, etc., marketing, K-O-O-B-E-R, c'est vraiment topissime, ça fait quelques années maintenant qu'ils qu existent, ça vous permet en fait d'être très très efficace quand vous voulez lire, lire en PDF ou en ou en audio, puisque vous avez le choix sur la plupart de leur, de leur contenu. Maintenant, vous avez et le PDF et l'audio. Donc, ça vous permet d'être hyper efficace. Et si vraiment, vous vous sentez un peu frustré parce que vous avez envie d'aller plus loin, il y a systématiquement, et ça, je trouve ça très, très, très euh, sport de leur part, en fait, ils vous, vous avez le lien pour aller vous acheter le livre et le lire en totalité. Donc, ce matin, j'écoutais un, un, un livre sur la confiance en soi. Et je voudrais vous parler vite fait aujourd'hui de comparaison. Parce que la comparaison, c'est quelque chose de terrible et c'est quelque chose qui, en toute sincérité, me touche aussi très, très souvent, notamment dans le business dans lequel on est, puisqu'on a ces reconnaissances, on a ces gens qui ont des titres, on a ces... Vous avez des gens qui sont arrivés après vous, qui ont des meilleurs titres que vous, qui ont plus de réussite, qui ont plus la belle vie, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de... Je vais dire dramatique, en fait, dans notre, dans notre vie, parce que ça peut nous couper les ailes, en fait, parce que se comparer sans arrêt aux autres, finalement, c'est se dire « je ne suis pas à la hauteur, je suis... C'est un petit peu, quelque part, un constat d'échec. Mais regardez bien, aujourd'hui, on a un truc, c'est les réseaux sociaux. D'ailleurs, là, on se voit sur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais si on réfléchit cinq minutes, c'est aussi source de frustration, parce que moi, je vous suis les uns les autres, vous me suivez, puis vous voyez sur... Mon réseau, vous voyez la vie que je partage sur mes différentes plateformes. Et vous vous dites « Ah oh là là, c'est trop bien, Axel, il est dans son jardin alors que moi je suis au travail. » Ou « Axel, il est à la plage, il est avec sa famille dans son camping-car, il voyage, il bouge, il a les enfants à la maison. » Et tout, et tout, et tout. Et si euh, si je suis quelqu'un qui vous partage euh, ma Ferrari que j'ai pas envie d'avoir mais vous savez très bien ce que je pense des Ferrari euh, si je suis quelqu'un qui partage beaucoup de luxe beaucoup de choses beaucoup de réussite etc etc il y a un moment donné chez vous ça va créer quelque chose comme une espèce de frustration en fait mais il faut bien se dire quelque chose c'est que un, un ce qu'on partage sur les réseaux en fait c'est souvent c'est la belle la, les belles choses qui nous arrivent, les belles choses qu'on vit. Vous imaginez pas à un moment donné que je vous partage, par exemple, je ne sais pas moi, on a, on a une, une de nos deux voitures qui sont des vieilles voitures, elles ont toutes les deux, elles sont de 2003 je crois. On en a une des deux, c'est un Peugeot Expert, vous savez, un utilitaire version familiale huit places. C'est vrai que ça fait moins glamour en fait de se partager en mode devant l'expert qui a moitié cabossé, qui là maintenant ne démarre pas à cause du fond confinement. On n'a pas idée de faire ça finalement, mais quelqu'un qui a une magnifique Porsche ou une belle Mercedes ou autre, il va se mettre en photo dessus, devant, il va éventuellement la partager. Mais en fait, c'est pas que j'aime pas mon expert, puisqu'il m'amène d'un point 1 à un point B, et c'est bien le principal en fait. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que la, compar... enfin, la, la comparaison, ce qu'elle fait de ça de pas bien, c'est qu'elle va vous montrer, vous allez regarder des choses, mais les... on vit tous des choses euh, plus ou moins Bien, mais est-ce qu'on partage quand on est dans le moins bien sur les réseaux Eh bien, justement, c'est bien de le faire de temps en temps. Par exemple, moi, ce matin, je me suis réveillé, j'étais complètement down. Ça veut dire quoi, j'étais complètement C'est-à-dire que j'ai ça, je ne sais pas si ça vous arrive, d'ailleurs, ça m'intéresserait de vous lire là-dessus. Est-ce que ça vous arrive d'être là, vous vous levez, même si tout va bien dans votre vie ça Va bien dans votre couple avec vos enfants, il fait beau, vous avez votre business fonctionne bien, mais là vous êtes vous vous, vous êtes vous avez une, une sensation à l'intérieur de vous qui fait que vous n'êtes pas bien en fait. Et moi, c'est quelque chose que je trouve absolument insupportable. Et c'est une c'est un état dans lequel je me presque je me complaisais à un moment donné de ma vie, mais j'ai appris grâce au développement personnel j'ai appris à sortir le plus rapidement possible de cet état qui est absolument insupportable pour moi, mais pour mon entourage aussi. Eh bien, en toute sincérité, ce matin, je me suis réveillé dans cet état-là. Je me suis réveillé dans cet état de burkitude. Lui, c'est un mot que je viens d'inventer et j'ai le droit d'inventer des mots. Pourquoi Parce que c'est mon live et je fais ce que je veux. Eh ben ouais Donc, en fait, cet état de burkitude, je ne veux pas y rester, en fait. Je ne veux pas rester là-dedans parce que je sais que je ne vais pas être bien en restant là-dedans et je ne vais pas envoyer... Vous savez ce truc quand on dit, on récolte ce qu'on sème, donc je vais balancer de la merde en fait, je vais semer n'importe quoi et je vais récolter n'importe quoi. Donc je fais en sorte d'en sorte sortir le plus rapidement possible. Comment Je m'assois dans mon jardin, je m'assois sur mon coussin, sur mon lit, peu importe, je m'assois, je ferme mes yeux, je me mets une petite musique et je fais ce qu'on appelle une méditation. Mais je reviens à mon sujet de comparaison, faites super attention à la comparaison parce que les réseaux, encore une fois, sont super... Euh, sont super, peuvent être très très difficiles pour ça, peuvent vous faire du mal, parce que regardez bien, moi je suis des gens sur Instagram, des gens qui font des voyages et qui mettent des magnifiques photos de voyage, j'adore, parce que j'adore voyager, c'est vraiment notre objectif aussi de vie avec mon épouse et mes enfants, c'est, on a le camping-car, donc on veut le faire bouger, enfin pas comme ça, hein, mais bouger un peu partout comme ça, parce que c'est vraiment top, l'expérience de notre road trip d'un mois l'année dernière autour de la France nous a donné envie d'aller beaucoup plus loin que la France. Mais on a aussi envie de monter dans un avion et on sait que le jour où on va aller retourner, retourner au Québec avec tout notre réseau et nos partenaires d'affaires au Québec, on va certainement y rester quelques mois parce qu'on n'aura pas le temps de voir tout le monde. Et très certainement, je disais, ah non, on va certainement louer un VR, on appelle ça un VR chez eux, hein. c'est euh, véhicule récréatif, si je ne dis pas de bêtises. Les Québécois, si vous voulez bien me corriger si j'ai dit une bêtise, merci, ça sera très apprécié. Donc en fait, on va louer ça puis on va se faire plaisir parce qu'on adore ce côté vie dans un dans, la vie dans un... Dans un une maison roulante, hein, une maison escargot, j'adore ça. Ces gens qui partagent leur voyage sur Instagram, moi souvent je me dis quand je les regarde, je fais mais c'est pas possible, ils sont tout le temps en voyage. Donc ils ont un business un peu comme le mien qui leur permet d'être tout le temps en fait à l'extérieur de chez eux parce qu'ils développent sur leur ordinateur portable, sur leur téléphone ou quoi, ok, ou j'en sais rien. En tout cas, ils font quelque chose qui fait qu'ils sont en voyage tout le temps. Et ben quand je les contacte et quand je leur dis mais comment tu fais, tu es tout le temps en voyage, ils me disent ah, non, non, pas du tout. On a cinq semaines de vacances par an et en fait, ce qu'on fait, c'est que on étale toutes nos photos de voyage sur tout au long de l'année. Merci Pierre pour la, la, la précision. Eh ben, en fait, si je me compare à eux, je me dis waouh, ouais, mais c'est trop bien leur vie. Enfin, en fait, je veux dire, ils sont tout le temps, tout le temps, jamais travaillés. Mais est-ce que ça a un intérêt à un moment donné qu'ils me prennent des photos Imaginons qu'il y en a un des deux qui est, euh, j'en sais rien moi, commercial dans le vin. Je vous dis n'importe quoi. Le premier truc qui me passe par la tête. Est-ce que j'ai envie de le voir dans sa voiture en train de rouler, manger avec ses clients ou, ou, ou faire des, des, des, des transactions commerciales Est-ce que ça m'intéresse vraiment Pas forcément, non. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les belles photos qui prennent, les belles vidéos qui prennent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, si je suis focus sur, sur son truc sans aller chercher plus loin, bah, je me dis que ma vie c'est de la merde, en fait. Alors que c'est pas vrai, parce que peut-être que peut-être que je m'éclate dans mon boulot, peut-être que je m'éclate dans la vie que j'ai, peut-être que peut-être que. Donc. Vraiment, le gros gros conseil que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est faites super attention à la comparaison. Parce que, en plus, n'oubliez jamais une chose, c'est qu'on est tous uniques. Et par exemple, si je me compare à quelqu'un, j'ai tendance à, à vouloir l'imiter en fait. Euh, et je ne parle pas de l'imiter, hein, je parle de l'imiter, à l'apostrophe imiter. Je, je vais vouloir faire comme lui, mais dites-vous que vous êtes au top dans ce que vous faites vous. Je me souviendrai toujours d'une partenaire d'affaires il y a quelques mois qui m'a dit Axel, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses de cette petite vidéo que je voudrais partager sur ma story pour proposer à des gens de faire un atelier produit chez moi Elle m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé, j'ai fait. Mais c'est compliqué parce que la vidéo, la personne elle regarde là au lieu de regarder là, puis elle, elle est pas... Enfin, il elle n'y elle, elle, a pas d'entrain, et, et, et, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. Puis j'en parle avec mon épouse et elle me dit, mais tu sais, en fait, ce qu'elle a mis dans sa vidéo, c'est elle. C'est son authenticité à elle, c'est elle en tant que personne. Et du coup, je lui ai dit, tente-le. Vous savez quoi Elle a fait un atelier, il y avait, je crois, plus de 15 personnes chez elle, elle a fait un chiffre d'affaires monstrueux ce jour-là, les gens ont répondu présent dans toutes les langues. Pourquoi Parce que c'était elle. Donc pensez, au lieu de vous comparer, pensez à vous. Retournez la caméra vers vous, mais votre caméra à vous, votre caméra comme ça, là, si vous avez lu mon livre, vous savez de quoi je parle. Retournez-la vers vous. Et regardez-vous, vous, regardez la, bonne la belle personne que vous êtes, regardez ce que vous avez par à partager avec le monde, regardez ce que vous avez à partager avec les autres, plutôt que de vous vouloir imiter les uns les autres. Alors attention, vous pouvez vous inspirer des uns et des autres. Par exemple, quand je parle de semer de la merde, et souvent je le dis, là j'ai oublié de le dire, je vais corriger... Je reprends quelque chose dont parle mon ami François Lemay, et j'en parle régulièrement parce que ça m'a tellement dérangé ce truc là qui dit que parce que moi j'avais des pensées qui semaient de la merde et lui il disait si tu sèmes de la merde, c'est si des mauvaises pensées, tu vas tu vas récolter, c'est normal, je vous le dis souvent. Quand je plante des poireaux, je ne récolte pas des pommes de terre, c'est pareil pour les pensées. Donc est-ce que j'imite François Carrément pas, déjà j'ai pas un t-shirt blanc donc je ne dis pas François parce que François c'est t-shirt blanc de jean, c'est son image de marque. Mais est-ce que je vais l'imiter Non, parce que François, c'est lui, en fait. Et moi, je suis moi. Exactement. J'arrive je, je, à lire de loin, vous avez vu, hein, parce que je suis loin de la caméra, mais j'arrive à lire ce que dit Pierre, pas imiter, simplement devenir un meilleur moi. Parce que vous allez vous améliorer, en fait. Vous allez forcément vous y améliorer, mais ça demande de croire en vous, ça demande de faire face à certaines choses. Et justement, Pierre, qui est là sur notre Zoom aujourd'hui, sur notre Zoom, pff, qui est là sur ce live, euh, alors, j'ai prévu de partager ce live sur d'autres plateformes. Donc, si vous voulez voir ce live en intégralité ou avec les commentaires, je vous inviterai à venir sur, sur mon Facebook qui est public. Mais encore une fois, je le, je le dis souvent et c'est une histoire que je vais raconter tout au long de ma carrière, tout au long de mon expérience dans mon business actuel. Quand Pierre m'a proposé de développer le marché français et européen avec lui dans son équipe, j'ai dit bingo parce que j'ai confiance en Pierre et j'ai embarqué avec lui. Et il m'a dit plein de trucs. Et j'étais déjà persuadé, le connaissant, que c'était une activité qui allait me rapporter de l'argent, qui allait me permettre de développer quelque chose de durable, qui, me, qui était très éthique, etc., etc., etc. Mais il y a un truc qu'il m'a dit, sur lequel j'ai dit, oh, oh, oh, ça c'est pas vrai. Il m'a dit, en rentrant dans l'équipe, en bossant dans ce domaine-là, le marketing relationnel, tu vas te développer au niveau personnel un truc de fou. C'est une école de développement personnel incroyable. Et là j'ai fait, encore une fois je vous le refais, hein, c'était beau, j'ai fait... Ah, ah, ah. Parce que pour moi ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Qu'est-ce que je dis Je vais avoir 50 ans, ça fait 30 ans que je travaille sur moi. J'ai commencé quand j'ai quitté le cocon familial à 18 ans, je suis parti faire mes études à Strasbourg, à 400 km de chez moi. J'ai commencé à prendre des claques et là j'avais pas, pas maman autour de moi. Papa je l'avais pas, j'avais pas maman autour de moi et j'ai fait... Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai bientôt 50 ans, depuis l'âge de 18 ans, ça fait 32 ans. Et là, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, là ?»« C'est bon, le développement personnel, je suis machin, je suis truc, je fais ci, je fais ça, je lis, je fais machin. Ben, » bah il avait raison, en fait. Le marketing relationnel, qui fait qu'on va se confronter un petit peu aux autres, qu'on va faire du relationnel, mais l'entreprise, quelque part, si vous faites l'entreprise d'une bonne façon, ça va vous faire grandir, ça va vous faire... Si vous voulez faire en sorte de traverser vos peurs, si vous voulez faire en sorte de casser toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer, si vous voulez faire en sorte de sortir votre zone de, de votre zone de confort régulièrement, il n'y a pas. Il va falloir à un moment donné faire du développement personnel. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, parce que euh, je voudrais le faire un petit peu court, parce que notamment je voudrais partager cette vidéo sur IGTV, mais c'est peut-être déjà possible que j'ai dépassé les 10 minutes. Eh ben dans ce cas-là, c'est tant pis. Donc, pensez bien, encore une fois, la comparaison, c'est vraiment pas le bon truc à faire. Il faut mettre le focus sur vous, inspirez-vous des autres, mais ne vous comparez pas, parce que ça risque de vous freiner, freiner très, très fort dans votre avancée. Sur, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. À très, très vite. Et puis, restez prudents. L'histoire n'est pas finie. À bientôt. Ciao, ciao.